Bonsoir à la famille, avec plaisir rentrons à la caillou pour capable boter baou. Une nouvelle émission. Est-ce que nous les gens, on est capable voler en moto mon mon il va quitter. Il va y avoir des et Il va y avoir des Il va y avoir des Il va y avoir des va non mais là... La... C'est ah, a... okay, assez... le déguisement. qui là C'est le déguisement. qui le déguisement. C'est le déguisement. c'est le Oui, oui, oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Il faut que je te dise que je te dise que je te disais C'est que je te disais que je te disais que ça te oui. disais ça là que je C'est bien, là on ça. vous allez, va? Que oui, on à ça. Oui. à oui. oui. oui. oui. Ça passe Jacques Mel d'après information euh, Yon Arabe Voyeban Moyen. Mais il faut me dit que euh, ça allait même. Mais c'est risqué en pile. Parce que si Mette Moto a été en coin et puis le t'a suivi. Nous, elle va les gymnastique. Elle l'a fait pour le voler en moto. Et puis pendant que Mette l'étape et puis il paraît, les bang, bang, bang, et pourtant, il yo est innocent. En tout cas, monsieur, il ne faut pas risquer avec la vie non ça. Parce que ouais, on est qui volait, on est qui kidnappait, on est qui gangster, non, sens fait mauvais bagaille. Ouais, la vie Son fil qui cambille. Ça veut dire, monsieur, la prochaine fois, amis, ouais, vidéo ça, pour les monde qui connaît on, Il qui est souillé. Même là, il a mais apparemment... Les gens qui ont fait la caillou ça qui est c'est la ou tap ont avec li ou tap ou parole eh bien, fam ont la carrière, ils ont fait la carrière, ils ont moto la carrière, ils ont fait la ou ils moun fait la carrière, ils ont fait la carrière, ils ont fait la carrière, ils ont fait la y a ont fait ou même ki nan fait a kap voile moto. Bon, genye yon dossier la Bon, m'di bien, mais juste avant m'a collègue teriel Theriël Telus qui a fait un bon travail d'ailleurs, il faut me dire que depuis elle est l'arrivée même j'aimerais l'étériel laver Parce que sous pas de compte que Theriël est dans le plateau central. dans en pile. Et, son bon travail, je souhaitais que vous ne pas ici Superstar qui montait dans le tête. Parce que certaines fois, alors, faut les superstars qui m'ont dans la tête, ou qu'on arrive dans le sommet, ou pas même rester pour tomber tout de suite. Mais j'en m'am moi ou son monde qui gagne un comportement, un est capable de gérer tout ça. Écoutez, il y a Chris là. Alors, où est ce peut-être premier ou dernier chaîne qui a passé Voice Star. Mais je souhaite que vous ne répondez pas. Répondre lui, parce que ce n'est pas toujours évident de s'enliser dans une telle pratique. Quelqu'un a fait une déclaration, quelqu'un vous a injurié, vous ne répondez pas. La discrétion, c'est mieux. Eh bien écoutez, Chris là fait une déclaration. Mais, moi j'ai fait quelques jugements dans la déclaration. Je suis venu dit parce que son seul qualificatif, il y sous, c'est qu'à déjà Mais écoutez, je m'en vais pas si on te eu plus de Je dit en pile. Et ça, je dit, c'est pas que je ne défends personne. Mais écoutez, au cas où deux personnes qui joué, puis ça arrive, Vous dit l'autre n'est pas de bagaille comme ça. Mais quand crée une bagaille, Chris là il dit, nous je que pour Chris là essayer comprendre tout. Ou alors rencontre à si on pas la nèg là. Ou pas chercher à attaquer Fanmil comme si pour la gueule mauvais dossier sous dole. M'a travaille à un monde, mais si mon n'en font mauvais ce c'est pas moi qui a répondre de acte mon n'en Ça veut dire que Nicole t'es capable n'importe sale, capable diable, était capable criminel, était capable bête. Et puis un monde sérieux travaille avec un monde sage, travaille avec elle. C'est encore coup même tout Chris là qui prétend que vous son un businessman. Et puis, euh, où avez plus de en là le monde sérieux mis à, à vous. Mais vous avez une interrogation. Le fait de dire que vous n'êtes pas bandit. bah oui. Et puis, vous avez une autre bagaille encore. Nous n'avons pas qu'à entrer chaque jour dans la voie violence. Chaque monde qu'on au niveau. Chaque monde, monde, monde qui est sur Et puis, la République a marché. C'est comme ça que vous bagaillez. En là Je vous salue tout le monde. Je vous bonjour. Bonsoir. Pour la population, c'est nous. Télé, nous pour vous. Bonjour. Oui, moi-même, je ne peux mettre un uniforme la police pour moi parce que je ne suis pas la police. Je ne peux pas mettre un uniforme la police sur moi. A a moi, un pour moi lieu je ne c'est pas ça, voler. Je ne n'est pas faire kidnapping pour vous. Je pas faire ça. Je ne peux pas ça. Je ça. Je pas ça. pas faire pas parce qu'il ne faut jamais faire fais actes pour nous. Elle tue tué quelqu'un pour nous, il a volé quelqu'un pour toujours dit ça. T'es Ou pas sérieux. sous t'es sérieux, vrai. Quand t'es pas l'autre pied. D'ailleurs, tout le monde est en déroulant, Jean. Dit partout, on a lancé gros volé. Gros volé puis tout changer de nom. Je ne veux jamais changer de nom. Je ne veux jamais changer de nom. Patron patron change non, comme gros voleur, ou son volet qui travaille pour le patron Pas une bonne proposition de là Moi-même, je suis à l'étranger comme ça. Je suis allé à l'étranger Haïti, ou ou comme ça. Ou même à tout vagabond, vous êtes Ou Vous êtes deux allé téléphone, plus téléphone, le le téléphone, le téléphone, ou Ou le téléphone, son téléphone, Famoua avec l'Omaïa avec la déjà y a force Peuple, il est pour le courage, il ça, sa micro ça. Je ne vais pas me contre moi. Je ne me Parce que, je ne vais pas me faire moi. Je vais jusqu'au bout. Tout tire à d'autres oppositions. Nous faire le nou président Jovenel. En quel monde ne peut pas dire nous tuons le président Jovenel, Lacaille assassiné? l'assassiné En quel monde ne dire dans le pays Quand nous avons eu la guerre, nous avons comme gros voleur, voleur volet cochon. Je vous bon dis, un volet terre, il a sou de Sous des citoyens qui ne sont pas de travail, nous avons eu terriel, le cas de Jacques. Nous le Jovenel, je vous qui s'a caché à l'étranger? Qui s'a ici, nous tous à payer la monjouvelle? De vous président mouille l'on pays tout moun ka mouille? Président pas de moun mouille. De président mouille l'on pays, tout moun ka mouille. Bon vole droit de l'homme, ka propose douce, droit de l'homme, acquise moun. Gang voile vole pour nous, nous pas j'aime citer nous. Nous l'allons, nous l'allons comme nous citer nous chaque jour. Même si nous sommes pas gang. Je ne kont gang jusqu'au bout et je vais kont nous même gang avec yo. Je ne comme pas journaliste, de yo, ma avec Je ne pas de la Si parlé de vous, vous que vous Nous dit que vous parler de que vous lâche. dit vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Eh, mon gondaf a fait kidnapping bon Presque 90% vingt nan vole même nou pas jemwe mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè Lâche. Quel que soit nous-même n'algas ça à l'étranger n'absité nom nous c'est lâche. Andrei Haiti, une Belgie l'avène. Bingu Marvinge une cité nom. Lâche. Teriel. L'homme le citoyen absoute côte Il y a déjà qui volé. Volé. Chris l'a fâché, Chris l'a débordé, Chris l'a révolté. Il semble que Teriel l'a piqué là où ça fait mal. Est-ce que nous comprenons? Parce que ouais, par exemple. Gagnez on bat qui est les millettes cheval. Le par exemple gombay qui est les étriers ou mettez l'un pied Et pour passer le bord li quand ça pique, ben certaines fois le capable vous et pied. Non compren Li tapis bon pour caler cheval là ou bien milet ça, au lieu que pour balquer coup étriers bord ventre pour le capable courir. Bref, euh, gagnez yon citoyen qui li même temps des voices là et qui déjà fait une réaction. C'est en quelques secondes qu'il voit réaction. Et puis il dit Pour qu'il capable de faire Chris là, attendez ça. C'est un monde qui nostalgique, qui aux États-Unis, qui n'a pas de chance pour entrer dans le pays d'Haïti. Voici sa réaction. Parce que je suis de Chris là, qui t'a parlé. L'équipe qui ou pas un bandit, pour qu'il soit tué, grand monde dans les pays, comme son grand monde qui a bal permission pour qu'il te tuer. tandis que. ou pas ou pas un bandit ou pas un ou fait ou tuye les pères pour qui ça, ou pas d'abandon de fi, ou pas d'un en haïti son gang ou mon cher ce que paroles ça, mon cher paroles ça, pas fait plaisir Soit pas parler pour tête tout ou pas de parler paroles ça, Chris là Soit pas parler pour tête tout, ou pas de faire si tout en tête, paroles ça, ou pas ou pas de dans paroles ça ça seulement dit, ou pas Chris là je ne peux pas dire que de permission de dire si je en Haïti, en Haïti, en en en Haïti, en Haïti, chaque bandit tout, parce que nous-mêmes nous, nous concernéons, yon question. Est-ce que nous pensons que le pays a changé? Et qui ça qui pour fait pour le pays a changé? Maintenant, la rubrique qui ça qui fait pour le pays a changé, hier, il y a pierre Raymond Dumas, qui un se pays, il a participé à l'émission Haïti Débat. Proposition pour le pays a changé, l'Échita l'élection. Mais est-ce que ce n'est pas en ballon c'est Est-ce que ce n'est pas en propagande ou a fait pour prétendu élection pierre Raymond Dumas. En tout cas, on vous laisse avec. Moi-même, je suis très pessimiste, très honnêtement. Et je le dis à, à qui veut m'entendre, donc encore plus à, mmh. à mon d'Apcadémie, présentement. Mmh. Euh, et nous remarquons que le PAC régressé la prévision. A, on, a, on a vécu sous René Préval, en 2004 et 2006, comment était était les et pour l'insécurité. Mais René Préval était une équipe avec elle. C'était une équipe avec lui qui était gapillée sous béton. Hein? René Préval, évidemment, il était ministre avec lui. René Préval, en fait, ce n'est pas un monde qui était tellement... Bon, tellement... Ça ne va pas faire à différence. Hein, ce n'est pas un monde vraiment qui était gagné une vision, comme d'ailleurs, c'est que ça là, mais quand il, ou bien est nettement autocratique du pouvoir. Qui fait que, là, il a fait groupe manifestations et manifestations et, et, et, et, et, et cloroxios contre lui il a lancer l'idée de venir chercher. Ça veut dire que René René René, René Préval t'a approché pour les insécurités, pour les banditis là de façon à droite, de façon habile, de façon intelligente. Il a gagné des monde avec. Donc ou mon on va diriger au président de la République. À part de ministres là, faut gagner des conseillers, faut gagner des il faut que l'autre secteur fasse faire alliance ou gagne un pied. Donc René Préval avait tout ça, par sa par sa connaissance jamais celle-là du pays, par son canal d'adresse par tempérament un petit peu et... et, et, et comme, un, un tempérament un petit peu et, débonnaire et, mais et surtout par une volonté et, et, et, et, et nettement affiché que ce n'était pas un sorte de monde qui de tirer profit en termes de oui, réussite personnelle et, et, et, et il, a, il est arrivé à neutraliser et le problème est gang le problème est et la preuve c'est que l'elle remet de pouvoir en 2011 à président Matéli, on, on a dit à la limite « zéro, zéro kidnapping C'était ça, évidemment, il un chef la police, mal malgré son chef, monsieur, son mm -hmm. mannequin André Sol, André Sol lui même tout, d'ailleurs, mais avec honnêteté, André Sol répété lui, que prévalent pas de gens faire une mission ni interférence dans la police là, etc., etc. Bon, il, a des, il a des anecdotes, que Mbao pendant livre la main, mais a pas le cas. Côté et, et, et Privalt, ils font une attitude tout à fait impartiale et écoutez, laisser la police là faire travailler. Donc c'est des, des, des, des référents, c'est des référents à savoir que le rapport au président fait pour gagner avec la police là, c'est des rapports qui doit être des rapports très clairs, transparents avec le chef de la police là, évidemment donc l'autre rapport Brésilien avec le secteur qui va alimenter bon disent cela et par récrimination par cupidité voilà que c'est une qui puis qui puis fait pour rien un pays depuis 1986. c'est cette proportion et de part et d'autre hein de part et d'autre que mon associant en en en en que mon dans population qui plus pauvre que ces gros grands nègres, etc que les classes moyennes a toutes tendances confondues mon nous avons tendance actuellement en Haïti c'est le cul de l'argent l'argent facile tout le monde bien fait l'argent tout le monde bien millionnaire et pas tous les moyens etc donc l'orgue on telle mentalité et évidemment le plus, le plus, le plus souvent l'argent est jeté à à, à l'étranger donc logo, ou bien l'argent petit famille pas seulement donc l'argent mentalité et, et on a, donc où c'est la cupidité mm -hmm. une forme d'égoïsme exacerbé qui m'a fait pays il faut il faut il faut faire appel à d'autres formes d'analyse pour comprendre qui ça arrivé là arrivé donc phase presque diabolique côté c'est c'est bien matériel là qui comptait et, et le bien commun pas existé donc c'est sauf qui peut. Donc c'est pour qui ça où, Évidemment, on finit les, les barres à expliquer tout. Tendance, tendance mortifère, ça, où, tendance narcissique, tendance égoïste, égocentrique, ça Peu importe tout petit monsieur, tout petit, tout petit moun, jeune garçon, jeune fille qui n'a rien à demander, et des enfants de rue, par exemple, qu'une institution ni publique ni privée qui a penché sous son monde, ça où, et, et la vie continue. Donc c'est un tel égoïsme. Et dans l'autre secteur encore, un tel égoïsme. Là. Pas qu'à fait pays. Donc, pas qu'à vivre ensemble. Donc, il fait l'or, il vient dans un pays qui n'a pas qu'un repère moraux. Parce que, faut nous comprendre ça, c'est pas seulement l'État et la fonction régalienne, mais l'autre force supérieure les forces saines du pays est au fait pour être attentive. L'Église et le secteur privé et l'université, cest attentive à à pauvreté qui manque pays. Parce que parallèlement à pauvreté à Mako, ou venons depuis 1986, une explosion démographique. Donc si en 1986, nous étions peut-être moins que 7 millions d'habitants, mm -hmm. en 2010, nous étions presque 10 millions, nous millions, 13 millions, 4 millions, nous avons eu des millions de mais évident qu'il une qui marchait plus bien dans le pays, depuis 1986, c'est de, à la fois, et, et, nous avons fait petit, en fait, tu en là, en pile, nous avons fait petit, nous fait petite nous avons est-ce qu'il y a besoin de manger pour manger Est-ce qu'il y a besoin de l'école pour aller Et puis, parallèlement, ou pas a rien qu'il y a en termes de production. Je me disais tout à l'heure, le peu de tissu produit qui vient de gagner, il n'y a pas ici encore. Donc, il fait que son pays, qui dépend de l'étranger, qui fait pour me répondre à ça, là tout à l'heure, là, on a parlé de puis, là-bas. Eh bien, on a souffert catastrophe naturelle ou bien ou fait boum à partir de bagaille et, et, et, et inflation qui gagne et, et, et de par le monde. Bon, si ba, da un, fe, ke, on commence pouwa... à comment monter, nous parlons de mon dans le pays. Donc il fait que l'on a beaucoup. C'est un état de problème gasoline. Ben donc pas gagner de l'argent chez Gaz ouais parce que l'argent qu'il a doit na il faut résigner au tout l'argent même penser c'est même que et c'est l'attitude des étrangers des ambassadeurs étrangers qu'on est que qui côté pays a gagné l'argent et puis ou même on ne pourra pas faire pour ça parce que pas que nature pouvoir de transition donc on risque d'habiter au bagne et c'est c'est naturel c'est normal c'est pour ça qu'on est là faut nous faut nous faut nous dire nous que et, et, et, et mon transition de rupture, de transition de. par contre comment encore. Mm -hmm. Transition de rupture, transition de qui ça encore De refondation. Ou bien mon qui tape de derrière ici de 2004, parce que les l'ai samedi, je l'ai samedi, je l'ai samedi, On arrive en phase côté tout adepte, tout chante de transition capable, qu'on a considéré qu'on des, des, des gens, des gens et, et agressifs, menaçants. Parce que nous, on ouais, voit que la transition n'est pas rien, ou pas, y a vraiment. Okay. Maintenant, il est évident aussi que les gens qui élu démocratiquement, et prévalent des exemple, prévalé le débat, -t t comportement et on a dit ça, et, et grosso modo appréciable, en termes de rectitude démocratique. Il ne a pas de faire des dérives, il ne a pas de faire des excès. Donc il est évident que ce soit récit, que ce soit journal, on ne compte plus pour nous reprocher, hein, mais qu'on là, c'est ça, il faut prier, il faut nous réfléchir, il faut nous agir pour que nous faire les bons choix qu'il faut, pour peut-être nous peut dit ça, si tu veux. Bon, il n'y a plus de bouche à prival, donc je ne dis pas pour nous voter pour René Prival qui mourit, mais je dis pour nous prendre des profils de monde qui connaît que il faut un peu de, de, de, de compassion, comme aurait dit George Bush, par rapport à cette classe politique, à ce secteur privé qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui est de l'État à vivre. Il, il est évident que il faut que cette situation change, il faut que nous créions du travail, il faut que nous payions des taxes, parce que réussite là pas qu'on de réussite individuelle. Il faut que, globalement, nous mettez pays en chantier, pour payer à avancer, évidemment. On pense que, qu il y a des méthodes, depuis que les on parle de Nicolas, nous maintenant, son allemand, on parle Abemas, l'Abermas parle de démocratie procédurale on pense que, dans le cas, nous, il faut nous arriver, et, et, et, et, et alors, j'ai l'anglais dit menin que l'on à l'école, en référence à président Rissi, mm -hmm. mais nous-mêmes pensons que faut nous, ta, faut nous fait des choix mm -hmm. quand il y a des dirigeants pédagogues qui qu c'est pas corrompu, ou non, mais qui ont mm -hmm. assez de doigté, assez de savoir-faire, assez de vision pour qu'on ait que, et même les nous élus démocratiquement, nous pourrons pouvoir, mais faut nous toujours très attentifs aux revendications, aux, aux récriminations. Aux appétits pour pouvoir avoir un mot, aux appétits de l'opposition et de ce secteur, sans que pour autant, ou pas montrer dans corruption avec eux, mais ou un dialogue permanent, ou un esprit d'ouverture, pour qu'on ait que l'heure en pouvoir, c'est ou qu'il y a plus responsabilité, ou qu'il plus devoir, qui et les gens qui en face, que ce soit et, et, et, des gens qui ne sont pas secteurs privés interposés, ou pas par parlementaires interposés, la manipuler pour créer des ordres, pour faire manifestation, moi, même, pense que l'échec et, du et, et, et, et, échec pouvoir oh, dans le pays, ah. ce n'est pas seulement échec et, et, et opposition des oppositions, opposition et, et toute qualité, opposition vraiment qui, qui, qui est rapide, opposition qui est job, opposition qui est compromission, mais échec là tout, c'est échec et, et, et gouvernants, dirigeant, et, en particulier et, et, et, et pouvoir exécutif là, dans la tête, li, avec le président, li, avec le premier ministre, Parfois, il faut faire preuve de, de trop d'arrogance, il faut faire preuve de, de trop de sectarisme qui fait que... Et, et puis, et ne pas payer la guerre, il faut avez des violences, vous avez des manifestations pays. C'est parce que le constat premier à faire, c'est que l'État est devenu la, le, le principal marché. C'est le principal et source de revenus pour faire tout le monde le pays. Donc, il ne pas tenir compte de l'aspect ça ça. Parce que problème démographique. là je là, n'y rien de même mon dualité capable contre les pays, non, Parce que pays tout pas pays petit. pays petit. petit. pas pas pas pas petit. les c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire changement de depuis des années, nous ne pouvons pas faire vraiment 13 millions, 14 millions. Non, non nous, on va connaître. Et ce, ceci dit, sans que nous ne soyons pas soustrais, nous avons eu sans arrêt. Et nous mettre tout. que eh, Mako, on est dans une situation, côté c'est pas seulement la bêtise, la violence, ou ça ne pas, l'incertitude qui prévoit. Mmh. Mais nous avons une rupture tout avec la science, avec la qualification. Pas de rien qui fait depuis 86. Dans ce sens-là, il y a des gens ont bâti de tous côtés. Parce que explosion démographique, il y a des insécurités. Il n'y a pas d'insécurité sous forme de kidnapping. Il y a des insécurités foncières là. Donc, si ça n'a pas les insécurités routières là, par exemple. Dernièrement, je me suis dit gens qui sont responsables de ça, je ne sais pas tellement je ne sais pas tellement parler de ça. Mais je pense par exemple, pour la police, il y côté pour la police qui sont intervenu, C'est renforcer les directions routières là. Pourquoi plus bas, il y a eu d'affaires parce que, vous quand il m'a mon de mourir? le dernier m'a dit que entré derrière moi, et aime me Et pour c'est tap tap. Entré derrière pas maintenant. Et puis, je me suis dit Monsieur je un et je dit je me dit Monsieur je je je voir un me dit et un et puis, effectivement Jusqu'à ce que je me garde, je ne suis pas jamais reparti. Donc, c'est dans ce rien. Donc, il y a des voitures qui couru dans l'arrière et qui ont fait tap tap. Et dans les années, oh, et qui bagaille ça, c'est des bagages qu e, que ont été de mettre au côté plus écraser, C'est dans ça, pays. Il y a des pauvres. La misère qui, qui approche le pays, là. Où elle est toute, toute femme. Ou qui n'a problème, mm -hmm. o, et ça me va dire là, mais un gros pâte ou pas pile bagaille qui est lié avec Baltitis là, mais on regarde où, où tout a fait route, où tout public en particulier, et y compris, et le bas privé par ça, où tout auto normalement c'est côté de côté de météo, où tout est par les lumières, les hein? lumières vont être hein? carcasse là, où il y des vieux bus. Qui a fait route là, qui a peut-être par contre, qui a diaspora, qui a qui a fait la diaspora, qui a mais il est évident que il n'y a pas de moteur et type là. Donc c'est. c'est c'est PPA et côté. Mais c'est dans ça, les gens, c'est un pays qui est très pauvre, un pays en crise, un pays et qui est ruiné, son champ Et puis maintenant, où on dit qu'on va faire démocratie. Démocratie à l'occidental. Ça me fait rire et pleurer à la fois. Mmh. mais, mais eh, pour nous faire tout ça euh, il faut que le pouvoir légitime qui euh, au pouvoir soutenir élection euh, faut que faut créer possibilité ou bien peut-être faut opposition à euh, l'autre, autre té possibilité expliquer l'état de joindre ou bien moun qui diriger dirigé, devene plus ou moins et je ne on une façon pour cohabiter avec les gens qui sont opposition pour permettre qu'ils existent dans un pays. Peut-être c'est ça pour faire vraiment, pour qu'ils une stabilité qui que de rentrer dans tout ça Mais il y a un problème qui vient de faire. Et l'opposition en général, je remarque ça, yo toujours jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, parce que ça qui peut intéresser les gens qui sont en opposition, c'est remplacer les gens qui se yo Et si de en Haiti, en millions, je ne parle pas d'opposition, toute opposition qui est en Haïti, depuis l'année 2000, j'ai suivi ça. Tout vous besoin de remplacer les gens qui sont là, dans ce souci pour venir sur ce problème. Et les OVINI, yo fait même des là. Et comme c'est remplacer les gens qui sont donc ça vient de faire que pas gens d'accord, ils en un terrain d'attente. Donc maintenant, moi-même, je me disais, qui soit pensé nous qu'a fait pour nous sortir là, puisque... Ça, nous avons dans le budget. Nous, les nous sommes dans budget. Hein? C'est difficile pour répondre à l'ensemble des besoins. Ça a eu. Surtout, j'en ai dit, là, non pays comme si c'est l'État seulement qui peut voir un d'emploi et l'État seulement qui permet que les gens plus ou moins peuvent faire des vivre, que les gens sont dans le secteur privé, que les gens sont le en public, que les gens sont dans le, public, que est dans le Tout est l'heure, nous sommes dans l'État. Nous sommes dans l'État, parce que c'est dans l'État que nous sommes plus ou moins, qui a aidé le sortir dans difficulté qu'il y a. Donc moi-même, mais dans non, dans ça là, la patine a patiné là, qui l'a sorti? Moi-même, moi, moi, moi, toujours constaté par origine, moi, par conviction, et par sensibilité, c'est que moi-même, quoi que dans le budget de l'État, et nous au moins un milliard de gouttes de subvention malgré directement sous forme d'activité sociale pour la nan, et m'utiliser de manière scientifique et pour me faire et des mouns dans couche de population qui est plus bon on a commencé le quartier ghetto tout évidemment mm. certainement ghetto au côté, on a pas traqué par exemple et des, des des jeunes filles et adolescentes et qui maman et, et, et, et, et, et des mouns, et des mouns, des femmes qui sont petites sans que ne support parental parental marital et de jeunes de et ,Top la et de jeunes garçons, jeunes filles qu'on a là, ou entraînés dans sa formations professionnelle technique. Moi, je pensais que il y a trop l'argent que j'ai dit, il y a trop de corruption dans le pays, pour que l'État en la gagne dans le budget, mette un milliard de gouttes, il y mais il à travers tout le pays. Parce que soit disalement là, là. c'est que évidemment il y a des vidéos que font notamment rationaliser si sympathie là c'est que pas qu'avec 40 50 partis politiques dans le pays là bon évidemment nous tout connais que plus que 200 les bails de non les bagarres et et et, et sont fous tout le monde connaît pas va résister c'est nous j'avais tout quoi guédem guédembo ou sababetonou et marco gogne qui est trois partis politiques oui mais oui. c'est pas normal c'est que nous pas qu'abrider un niveau de de vandalisme ça de théorie ça de bêtise dans le pays là côté ougandou où, ougandou où équipe de monde ou équipe de monde dans le pays, hein, que, et, et, et... parce que la mm misère, -hmm. la pauvreté, la misère, qui vient à lier avec l'ignorance, les qui a été de forme de sécurité, toute qualité été forme de bêtise, qui fait que moi-même, et vous ma bonne réponse, ma bonne première réponse, ça pas moi, c'est ma fibre humanitaire. Mais deuxième réponse, c'est que je crois que, d'où l'importance d'avoir des dirigeants pédagogues. C'est-à-dire que moi-même crois que René Préval, elle tout n'est un deuxième mandat là. Il était délaissé plus ou moins de Haricide, etc. Il était plus ou moins plus libre, il était libre. Je défends un gouvernement pluriel. Donc l'idée, c'est quoi C'est pour qu'il faut qu'il y ait des présidents, parce que, pas paternaliste, mais un président qui dit, bon, après c'est le démocratie, de démocratie, la démocratie a Sécurité Sécurité a prix tout. Mais qu'on a là, c'est quoi C'est ça me dit un petit peu et et, et, et... mais c'est une notion de quand côté y a des gens et même des gens qui t'as pas doté t'as pas attaqué c'est pas gagner dans la et même en train de président ou fait ça me on une conférence avec l'opposition et puis qu'on a établi les règles là et puis on établi règles et puis, nous entrons dans une forme de rationalisation du multipartisme. Côté, et, et pourquoi pas Ou nous avons mettre le même budget, un côté tant que... qui a alloué aux forces politiques. Évidemment qu'on a là, on va pousser à organiser. Parce que... Mais jamais élu. Là, parce non, jamais élu. Il pas jamais élu, il y a tout qui est élu, qui n'est pas réélu. Parce que c'est dans ce là c'est peut-être ça qui est le monde. On a plus de qui qu'expliquer la situation. De, de, de, de, par rapport aux élections c'est que ou gagne des gens, là connaissent même ces élections faites, nous yeah. sommes pas candidats, mais le fait que il yeah. était élus, ils ancien élu il participait dans premier ou de, dernier ou avant-dernier élection il pas élu, donc pas candidats encore yo baï to, toujours baï confier au gagne des monde ou ne des monde nous connais jamais élu donc mais ou gagne des gens qui qui étaient élus, qui était dernièrement parlementaires, parlementaire ou des même qui étaient bien paré là parce que des moyens, moyen ne connaît pas élus. donc ou des forces aussi antagoniques qui, qui créent une situation de, de certitude ça c'est comme ndadou pendant que mon marco il on a plein que faut refaire élection c'est élection même qui fait, fait une sortie dans sa nia là et ces dirigeants élus donc comment par pas chef de la police qui dans le sénat président de la république même que le maman que papa avec premier ça on va faire pression même j'ont été fait là et, et, et en 2006 sous sous sou, sou, sou préval à travers Alexis donc y ont été bailler pression parce que une responsabilité mais là où son sont, sont équipe de monde, qui sans légitimité, sans, sans responsabilité de nature et, et, et, et, et officielle, politique, ce n'est pas étonnant qu'on ait une attitude laxiste. Et c'est dangereux. Mm -hmm. C'est très dangereux. Moi même, Ariel, c'est vient moins. Par contre, c'est le plus important de moi, je n'ai pas ça m'a dit Moi même, personnellement, je m'a dit Ariel, je m'a dit, dégage, on fait l'élection. Parce que la situation, c'est là, son situation de 8 ans ici. Montana, ils n'ont pas grand rien à perdre dans une situation comme ça. Là, on fait l'élection l'année prochaine. Non, on as suivi ça. Oui. Mais euh, il faut quand même, je suis quelqu'un d'un homme d'ordre, il faut tenir compte et, et, et, et, et, et, et, de Montana, il faut tenir compte aussi des autres secteurs. Mais la priorité doit être le pays. Non, mais, mais comment tenir compte ah, les ces des extrémistes d'un côté et de l'autre ministre ah, dit, et le a poulard président une élection pour le soutien, tout pour le national, mm -hmm. Fouk, président bah, a une élection. Il a eu Il que Il faut que vous Il Il que Il que vous Il Il Il que Ariel Dippo, moum, D'abord, il y a un consensus. Parce que et pas soit proche, soit proche, sous des éléments de fond, soit pour organiser des élections, mais ça ne pas prêt, par exemple, pour avoir une condition sécuritaire, qui ça n'a pas fait, qui ça n'a pas fait, tel monde qui est dans le gouvernement, pas de travail, à nous changer. Si tu sous saleté, tu as un consensus. Mais c'est parce que ça division au départ, c'est que pour le ministre, il y a non opposition, que un gouvernement monocéphale, dit dans tête une après A président de la réélection, il n'y a pas de problème pour négocier, mais toute négociation a passé par un président de la République à un premier ministre. Bon, je m'en demande, quand il y a un la est ni. Moi-même, il y a bon, deux réponses, je ne suis pas tellement réfléchi sur ça, mais je dois faire preuve de réserve. Et Attitude et, et, et arrière-là, soit fait que laisser fauteuil bourré, libre, il y a gars, plusieurs Mais il y a gars, toute première les c'est la gars, morale, un président assassiné et moi-même gars, les gars, les gars, les qui' les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les place les gars, les gars, ça. Donc, pas une mauvaise chose, chose. A été élu so so c'est logique non le président jaune-là a été élu, assassiné, dans la condition qu'on est à, eh et bien, ce sont élu élus qui vont remplacer. Bon, ça, ça, ça peut faire débat, mais il y a même pas, vous est, que, est, que, est que que, très littéraire, qui aime lire, qui aime les cinéma, c'est peut-être l'aspect esthétique là, ma ça mounerie, c'est l'aspect est extraordinaire, on parle de la moral, là, oui, c'est intéressant, donc, gros logique, là, donc, donc un président élu, assassiné, et eh bien, pour le remplacer, il faut un président élu, je laisse, je, je clôt le débat. Je laisse ça pour Kebil. Deuxième bain, on va parler là, qui sa transition, et, et, et, et, et, et. mode de transmission, transition, comme je vous souligné d'ailleurs, nous avons des difficulté dans le pays à, à passer pouvoir de manière pacifique. Donc président élu en président élu. Mon boy est déjà. On a fait des cas. On a fait des cas. En fait, on a fait un cas bon on recommenceait d'abord pas mal pas pas pas pas mal pas les six francs au manigat évidemment pour dites aux téléspectateurs qui dorécurie que l'ambassade élection que n'afigatea avec cette fausse duale élection pa pa et fosse, pe, pe, e, e, tout le monde changeait comme même qui mourit bon ok un point. Passons, on prend pas seulement les vides manigat papier d'état moi de toi moi papier ou coup d'état bon n'afit au pouvoir après n'afit après n'afit font presque un mois bah pour se faire avirer pour se faire avir le coup de l'état monté bon état état fait élection à 90 à l'issue euh, sept mois mais il est à travers la privale pas est avec et puis bon il coup, il est et a réussi a réussi l'exil. a réussi de tourner en 94 15 octobre 1994 pour alicid et c'est et fait une date exceptionnelle c'est ça à on a ici dans son personnage et et, et, et c'est moment exotique tout il dit que son bagage est tellement extraordinaire que comment on voit ou je et c'est vrai tout le monde, entrain, tout le monde qui a ici même, même même même président réussi comme ça a été là et puis Préval monte en 1996, évidemment en présence des GI, etc. Préval fait élection dans la condition qu'on est en 2000, Aristide de Voilà, on a fait réfléchir. Pas Aristide en février, alors que mon nouvelisme, on écrit plusieurs articles, il évidemment, je m'adresse au GNBIST, à mes amis GNBIST. Je ne vais pas me citer non, mais au dos qu'on a qui est sur le palais. Tu a Aristide pour un exil en Afrique du Sud. Qui est-ce qui montait Et j'ai la l'attention. J'ai l'attention du fait élection et Préval monte 14 mai 2006. Préval encore, le général président Préval fait passer pouvoir par le président Matéli. Matéli monte, papa, Matéli il Il va pas il va il va il va passer, il passer, va il fait élection, parce que il il va il il il et, et, et, et, et, et, et privé monter, comme nous connaissons, président privé, enfin président privé, sénateur privé, ministre privé, sont des gens qui ont plus de tempérament, qui ont plus de capacité, être, avec habileté, avec compétence, expérience qui ont fait pays, ils sont des Son gros, gros garçon, gens qui sont capables de faire des bagailles extraordinaires. Par expérience, par compétence. Donc ils baillent et puis le président et monter monté. Puis Jovenel papa, ils assassiné le Mais nous avons des cas extraordinaires, c'est-à-dire que nous avons très peu. Et, et, et, et, et d'occasion pour nous dire Ah, et, et, et, a, a, après Aristide, c'est préval, après préval, et, et, et, et, etc. Donc, donc, son pays qui a un problème avec la transcription de pouvoir, et me dit ce bagage qui, qui trans -historique, hein, est transhistorique, ce n'est pas seulement période de transition ça Depuis longtemps, moi, nous avons hein, des exemple là, nous prenons des Dessaline, nous prenons Christophe, nous avons des Pétion, Pétion, cas historique. Et puis, nous avons on a peu de temps. Donc, nous avons un problème dans le pays, et hein, de tout temps, non, bagaille, n'a pas dit à la. Ça, c'est intéressant dans ce C'est que moi-même, je moi, me dis donc que c'est élection qui me, Ce n'est pas moi-même qui dit. Mm -hmm. C'est analyse comparative, c'est l'histoire. Mm -hmm. Bon, problème, donc le problème, c'est le CEP. Souvent, ce n'est pas Ariel qui a fait l'élection. Moi-même, dans la position Ariel, hein, je cherchais 9 personnalités transpartisanes venant de tous les secteurs. Les monde sérieux, comme quoi on a fait de parité la femme garçon, par contre, il y a 9 mounes ça. on mes en plus. On donne 9 ans, nous qui fait 4 bien là. Comment il tape là 5 femmes, quatre garçons. Et puis, puis on fait des supérieur supérieurs, capable. Et Ariel Kamba, c'est le monde de quoi. Même si on va pouvoir le dire avec un des soldats. Ah il va a des non? Alors, je mettre des non, mais je connais le personnage. Donc, c'est plus à de avec des mondes sérieux. Il y a un minimum de compétences et puis on vers l'avant. Parce que dans ce sagné-là, il y a des gens faire durer le plaisir. C'est toute politique, c'est toute stratégie. Mais il y a des gens et même les gens, gens qui ont le plaisir y a des réels, ils ont duré, il y a un cauchemar pour tout le monde. Donc moi même c'est mon point de vue. Donc et et mon point de vue c'est ça. Mais moi insister sur lui et et et et et Marco dans c'est que notre pays gon carence de monde dans le pays là. De monde à parler là. Même la Dubaï exemple dit bon on a cherché des monde qui pour faire et et et et dialogue pour faire et et et et Mauritanie pour faire va-et-vient entre et PM Ariel et Montana et haut. Bon. Ouraye de toi tout le monde côté celle. Oui, oui. nous, pays, nous, pays, commencer parce que c'est sa transition. Parce que le premier article, les méclins en masque avaient dit là il les cette transition des mangeuses d'hommes. Parce que nous faisons une grosse discussion avec Virginie Saint-Pierre, qui lui-même, était ministre parce qu'il a nous connaissons qui ça, et Virginie, communication, il était couvert derrière Lui aussi, il était traumatisé. Nous faisons une analyse, mais ça vient, eh bien, depuis 1986, transition à manger monde et, des mondes, et, et, et à chaque fois le président est tombé, si, si on a besoin d'aller à l'intérieur dans nos transition, nous avons fait puis, après ça, les, les, les élections sont faites, nous avons perdu toute a virginité, toute crédibilité, tout le monde nous avons de jobité, tout le monde est nous alors que nous tous connaissons que ces pouvoirs, ce n'est pas l'élection, pour pas aller par l'autre façon, la sanction. C'est peut-être ça, le raisonnement du PMR n'est pas aussi bête qu'on le pense. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'organiser les EP? même long, non, Parce que est -ce que c'est pas mon volonté tomber Maintenant, maintenant le je me contente d'opiner et de faire des propositions. Tout ça me dit là et Moi, même hum. dans la logique côté la situation et, et puis, à pour situation confortable de notre situation parrain ou pas durée. Vous te sont j'ai sauté dit ça l'autre là te dit et pour la ville bruit changer pas campé. Pas campé. bon en tout cas très bien eux n'a n'a n'a n'a gagné pour pour nous la suivre dans nous livre en folie maintenant aussi on invité d'honneur et euh on va porter provision pour monyo alors ça n'a joindre notre bord puisque déjà euh gain un article qui écrit et que n'a pas invité monyo à Lille parce que on pense que là il dit en pile bagarre là-dedans et à ce qui sort passe, nouvelle santé partagée la même. Donc maintenant, c'est une formule pour que nous connaissions ça auprès du consommer. Manger auprès pral manger en son bonheur. En fait, c'est une côté pour nous. C'est une première fois qu'on est co-invité et qui n'y une pas de nouveauté. Je ne suis pas que lui philippe D'Alembert ait nouveauté. Mais par contre, lui philippe D'Alembert n'a plus une réédition. Alors, lui philippe D'Alembert a son camarade, que lui-même, il et radio anti. Là, nous ne sougeons qu'on doit aller. Il était dans le courrier du Nord-Ouest. On croit que l'MT fait série sur le théâtre du diaspora. On va dire que l'Odys de là donc on va bien 36 ans. Je crois que l'Ottawa a écrit sur lui. Donc lui, il finit dans le verre avec une pire édition. Elle est en pire édition. Moi-même, c'est... Il y six monographes qui ont été faites l'année dernière. Il y a trois là-dedans qui partent dans un livre en folie. Parce qu'il était il était édité on l'autre côté. Autre, il marche au vêtement de l'imprimeur SA. C'est lui même qui fait qui plus fort les parce que monsieur tout comme un crédit l'argent monsieur crédit et puis me payer les livre donc moi j'ai des fonds de tiroir moi comme ça et si pas trop moi moi deux trois livres et que me deux trois la donne alors m'a tout dit et et et là c'est que je commence à dans dans internet là depuis le Lundi, uh -huh. a fini le, il a fini le dimanche. Ce qui fait que il ne pas a dit que les livres ne pas de livre, ne qu'Anaïs pas libres vraiment. Ils On ne pas de Ils ne vraiment pas et et ne et pas libres. Ils ne sont pas ne sont pas libres. Ils je sont pas de pas son livre sur René Préval, René Préval, 10 ans à la, à la présidence, son livre a fait à peu près 2000 pages chaque fois je me dis non, mais il y a un outil académique, il y a un index des noms. On est capable de faire un index alphabétique. Moi, je mettais nom que je me cite, je parler livre là, et puis je des concepts. Ce qui fait que les marcos ont 2000 pages mm. dans le même, quand je dis, on a une biographie de Churchill ou bien de Lénine. Mm de ou bien de Fitzgerald Kennedy bibliographie et bien l'index là l'index là c'est qu'on ça fait livre c'est un principe moderne de Livio l'index là on a côté me parler de me citer Paul Denis quand me citer Gérard Schall me citer Yvonne Neptune etc. donc c'est ainsi que si de livre ça ligne avec 3000 pages il pas déranger lecture lecture, puisque son outil de lecture, de travail. Et puis ensuite, mon deuxième livre, mon travail, celui-là, qui coûtait mon pile. Mais bien sûr, mon petit coup, mais je n'ai pas Un Mais premier, son anthologie de nouvelles en cinq volumes. Mais En fait, il est l'anthologie de la littérature fragmentaire haïtienne. Donc, il y a des nouvelles, il y a des contes, il y a des audiences. Pourquoi ça me fait travailler ça? C'est parce que le premier livre j'ai publié, en fait, en 1989, son anthologie de nouvelles en conjonction. Et si je suis français, je fais de 600 En mai 1991, je me au publié une deuxième. Donc, déjà, je suis déjà des 200 auteurs. Donc, nous avons okay. 5 volumes, nous avons commencé depuis EGA 2000 <coughs> jusqu'à nos jours. Quand nous dépassé presque 500 auteurs. Okay. C'est toute l'histoire tout pays Et s'il n'y a, a pas de possibilité de résumer, par exemple, au monde qui peut lâcher 2000 pages, c'est sûr que la publicité était la caille. Donc, euh, l'hypothèse sous. Bon, enfin, imaginez que la plaque la volumineuse. Oui, oui, la plaque même... même... Est-ce que pas une possibilité que vous permettez à des gens qui, eux-mêmes, peut-être, pas prêts à lire 2000 pages, mais qui ont oui. une possibilité pour que vous un résumé de blancs qui permettent. Euh... C'est un ouvrage d'histoire et récente. C'est un livre où vous mm -hmm. mm -hmm. pouvez le consulter. Peut-être que moi-même, être public, je visé visais assez jeune. Et qu'on dit, Génération 2000, il dit que si vous êtes sponsor, les maps jeunes sponsors, c'est que, ils ne peuvent pas mettre, mais je ne vais pas prendre de chèvre, je vais directement dans l'école, je va à l'université, je vais faire des ventilations à un prix vraiment réduit qui ne correspond pas à. Ah, ok. Ah, voilà, il y a prononcé l'agent Pédocaribé, il y a même. Il y a l'autre argent Bon, c'est. Et que ce soit livre que ce soit l'anthologie nouvelle, là, et mon public cible, c'est les jeunes. Okay. Qui fait que l'aime de sponsor, va le baisser prix. Évidemment, ma va crédit. Parce que, nous, l'anthologie pour nous, c'est que, et dans la littérature haïtienne, c'est que, dans la littérature haïtienne, c'est dans poésie. Évidemment, il y a deux, trois coups, deux, trois passages sur l'histoire, etc. Mais, ce genre-là, qui est très prisé, ça, il y a le texte court, qui est très prisé dans les pays anglo-saxons, qui est prisé aussi dans les pays latino-américains, c'est que, son genre. Qui à la fois est fascinant et exigeant. Donc, je vais le montrer. montrer que quand il haïtien qui ont écrit des textes, je ne vais pas faire de publicité. Il mm -hmm. a François Duvalier, par exemple, qui a écrit un texte qui n'est pas national. Et, et donc, il y a des personnages, il y a des figures illustres de pays hein, qui sont en anthologie, qui ont en 5 volumes. Mais, quand il a là, et prochainement, c'est l'étape dépression. Et on ne s'en pas et, et, et, et 5000 exemplaires et par volume. Il faut faire un pile pour <coughs> capable distribuer dans l'école. Et peut-être ça, on livre comme ça, on livre que. Et, et, et, et on parle de public cible, la jeunesse. Eh bien, livre, ça, sont un livre qui, normalement, qui doit intéresser ouais, ministère de l'éducation nationale. Et en Ok. Bon, très bien. Donc, euh, professeur pierre Raymond Dumas, donc, Dumas, euh, généralement, nous toujours très contents d'échanger ça avec vous. Maintenant, euh, qui le mon capable de passer qui joue et à qui il y a de professeur et qui côté pour que vous c'est arrivé et jeudi 16 de 9h à 4h. Moi même comme moi dis comme pas ah. vraiment et monde qui en pile mais et en termes de, de, de volume en termes d'exemplaires, livre pas en pile qui fait que on est arrivé à midi ou on finit signer livre. Pas oublier que monde commence à acheter livre sur Internet okay. là. Je okay. okay. là je okay. suis arrivé. là où je suis oh, arrivé. Je suis arrivé là où je suis arrivé. Je les là je suis arrivé. souhaité là je suis arrivé. Je suis arrivé là que je suis là que je suis arrivé. Je suis je je suis je suis là Charles je suis donc, euh, de très bien. Et je suis euh, qui pa... qui, pa... qui va jouer un livre là qui je suis qui va je ne au aller sur internet là donc yo à... donc en vote là de commencer depuis lundi donc okay. la continue jusqu'au dimanche Charles mois. de Gaulle mm -hmm. très bien donc euh, de toute manière nous espérons que et euh, pas bien pas bien trop problème non seulement par MSI, hein, mais depuis la matinée aussi tout ça rien et puis gens qui besoin livre là ils pas les bonheur parce que si il va en retard mais imaginez que un euh, gens qui a sorti par exemple qui font effort pour sortir zone en pleine et le à 11h alors, puis, eu moi même, moi j'ai mis ben, en tête, moi, c'est Kalo Désino, et ça fait votre signature je connais mon Pana, et puis, quand je m'appelais, qu'est-ce qu'elle fait Puis, il faut l'évélité, avec mes amitiés, Kalo, avec mes amitiés, Kalo. Moi même, je parle aux gens, je viens de mon cabinet, le cabinet de l'Ossien qui je viens de me connaître, je viens de chercher des bagages de manière spécifique, de bagailles originale pour me dire de mon donc ça vraiment, pour moi, c'est un véritable, ah non, bah ça, c'est un chemin de quoi, à faire votre signature c'est vrai. Oh. Parce que chaque monde doit besoin que on oh. faire un dédicace lui oh. de manière moi, moi, spéciale. Bon Charles bon Dieu, de Gaulle, Charles de Gaulle. M'a prière mon Dieu mmh. pour ça me doit ça ta Merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partages. Moi dire à tous, mes amis pour pour capable abonner à channel là. et puis pas oublier ben notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.